-t en -t en -t en. Coucou les loulous. On est mardi matin. Ce soir, je joue mon spectacle et j'espère que vous serez nombreux d'autant plus que j'ai une super nouvelle à vous annoncer. Ce soir, j'ai une blogueuse théâtre dans la salle. Allô Ouais, salut ça va Ouais, super. Je voulais faire un point pour les résas pour ce soir, ça donne quoi OK, mais euh, tout suite confondu. Et par contre, il y a des invites Non plus. Super. Les loulous, je compte sur vous. Ce soir, j'ai des journalistes dans la salle et ça serait mortel qu'on soit complet. Du coup, j'offre deux invitations par personne aux dix plus rapides. Good luck, les loulous. Le spectacle pour ce soir, monsieur. Le spectacle pour ce soir, madame. Le spectacle pour ce soir, madame. Flyer, madame. Au bout de vous Théâtre, c'est un super spectacle Non, non, merci. Ah, euh, euh. merci. Merci. C'est bien mon non, non, non, non, non, non, on va devoir annuler là, il n'y a, a qu'une personne et c'est une invite. Non, c'est pas une invite, c'est une journaliste, donc pour une fois que j'ai la presse dans la salle, on joue, c'est tout. Vu. Ok, c'est toi qui vois. Et là je lui colle un petit et vous savez ce qui me répond, cet enfoiré On s'appelle. Merci. Merci beaucoup, merci d'avoir été là. Euh, bon, bah, si vous voulez boire un verre à la fin du spectacle, on peut se retrouver euh, juste après à la sortie. Euh... Mm. Ou pas. Yo, hip hop, thought it in the heart, uh-huh, yo. Not everybody trying to chase, say what, hip hop, baby. it out in the heart, yo. Not everybody trying to